bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tapis de souris Clim rgb alors avant que la vidéo commence n'hésite pas à aimer la vidéo à la partager à commenter et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos allez c'est parti alors le Clim rgb mousepad c'est un tapis de souris vraiment fin le tapis pèse 800 grammes et c'est un réel atout car une fois posé sur votre bureau celui ci ne bougera mais vraiment plus du tout le revêtement en tissu est vraiment de bonne qualité les mouvements de votre souris seront vraiment très fluides j'étais agréablement surpris de voir ça sur ce tapis de souris il y a un câble usb de 1,8 m qui va vous laisser beaucoup de marche mais ce qui vous intéresse tous c'est l'éclairage les LED sont vraiment très puissantes. de jour vous n'aurez pas de problème à voir les effets lumineux de ce tapis ce tapis intègre directement 8 possibilités d'effet de lumière le mode par défaut le rouge le rose le bleu le cyan le vert le jaune l'effet de lumière 1 l'effet de lumière 2 et après il s'éteint l'utilisation de ce tapis est vraiment très simple il n'y a pas besoin de driver